Salut, c'est Thierry. Il y a quelques mois, j'étais en Thaïlande et j'y ai vécu des expériences humaines très, très fortes. Euh, et pour une partie, je les ai mises dans un livre. Et euh, ben, je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser. Et en tout cas, j'ai eu envie de, de vous en lire une ou deux, donc je fais quelques vidéos sur le sujet. Cette histoire, je l'ai vécue avec une, une vieille tisserande rencontrée dans un petit atelier en Thaïlande. Et je voulais vous la raconter. Je l'ai appelée la tisserande aux genoux douloureux. Nous nous arrêtons auprès d'un vieil appenti sous lequel je distingue quelques métiers attissés en bois. De vieilles dames les actionnent en rythme. Je suis attiré par deux d'entre elles. Je les salue et je me place okay. entre les deux engins pendant qu'elles travaillent. Le son et le rythme de leur travail, ainsi que la beauté de leurs gestes, me donnent envie de chanter. Alors timidement, je frappe dans mes mains et je fais la locomotive. Et euh, ça leur fait comprendre que j'aime le son de leur travail. Et elles sont réceptives et elles se mettent à rire. Alors, plus à l'aise, je me mets à danser et elles partent en éclats de rire. Puis l'une d'entre elles accélère. Alors j'accélère aussi. La deuxième suit le rythme et puis arrête, me faisant comprendre qu'elle a mal aux genoux. Et euh, elle me montre ses genoux tout gonflés en fait par ce travail qu'elle fait depuis, depuis des années et des années et qui est assez demandeur. Quoi. Je m'éloigne un peu pour observer la qualité remarquable de leur travail fini. Puis j'entends qu'elles reprennent. Alors, je m'approche doucement en chantonnant à leur rythme. Doucement, la plus âgée de ces deux dames m'entend et se mettent à, à m'accompagner en chant. Nos voix s'unissent, les yeux dans les yeux, puis elle me dit quelque chose que je ne comprends pas, mais dont je pressens l'importance. Elle s'adresse à, à mon guide qui traduit. Et ce guide me dit, elle te dit que tu es heureux. Les larmes me montent de suite. Je me rends compte que cette vieille dame, que je ne connais que depuis quelques minutes, me livre une vérité simple que je ressens au plus profond de moi à cet instant précis. Je suis un homme heureux en cet instant précis. Cette dame m'a fait un cadeau énorme ce jour-là. Elle m'a fait prendre conscience de mon extrême bonheur vécu ce jour-là. Elle m'a fait comprendre que je pouvais partager et vivre cela tout simplement, à chaque instant, avec qui je le peux. Les moments magiques sont décidément partout. Cette incontrôlable et subite montée de larmes est la preuve d'une parfaite connexion avec mon être profond, avec la vie. Et la joie ressentie était la confirmation pour moi que je marche bel et bien sur ma voie. À un moment donné, elle m'a dit, à un moment où on se dit au revoir, elle m'a dit « Chokdi ». Et « Chokdi » en thaï, ça veut dire « bonne chance sur ta voie ». Cette dame-là ne me connaissait pas et après quelques minutes, elle avait compris que j'étais en quête. Et elle a été heureuse de partager un moment de pure joie avec moi et, et j'en ai été très très ému. Elle m'a donné une belle leçon.